Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous présente ce qu'il y a dans mon sac à dos. Et donc ici, en l'occurrence, mon sac à dos, c'est le Provoque 31 litres de Wonder et je dois dire que je suis plutôt fan. Franchement, c'est un super sac de qualité, très pratique et je trouve qu'il est plutôt... Plutôt esthétique, ce qui est vraiment rare chez les sacs à dos pour photos et vidéos. Je trouve qu'ils sont tous moches et donc euh, ben voilà, là, je suis plutôt satisfaite. Après, là, là vu la tête qu'il a, j'ai un peu bourré pour l'occasion, donc euh, bon, il n'est pas dans sa forme la plus sexy. Mais quand même, euh, ça reste un sac très pratique et esthétique et je vous... Ben, on y va, hein, c'est parti. Donc, le monopode, petit monopode, toujours pratique. Qui se met bien sur la poche du côté. Alors ici dans la planche, euh, le roll top, j'ai un stabilisateur, attention, voilà donc c'est le, euh, le Ronin euh, S et donc euh, ici bah, j'ai rajouté une poignée et alors forcément la batterie et le petit trépied. Là euh, le sac il est comme je l'ai pris lors de mon dernier tournage chez un client et donc euh, j'ai juste rajouté le monopode et le renin pour vous montrer bah, que c'est possible de les emporter avec le sac mais euh, comme ça vous avez une idée un petit peu de ce que j'emporte sur mes tournages après bien entendu sur chaque tournage ça va être différent mais bon là il y a quand même plus ou moins l'essentiel de mon matériel et euh, c'est aussi le matériel que j'ai utilisé directement après mon tournage euh, durant mon week-end en famille donc euh, voilà du coup ici on a une poche de devant dans la poche de devant j'ai euh, une petite, euh, petite pochette avec euh, un micro, le micro H1N et des câbles pour les micros. Oops. Donc ça, c'est vraiment quand je vais en tournage pro, euh, sinon je l'utilise pas forcément euh, personnellement. Ici, j'ai un moniteur externe voilà, de la marque euh, Desview. Donc, pour de nouveau, j'utilise pas souvent pour le personnel, mais en professionnel, euh, sur des tournages, ça m'est bien utile. Ici, pour la poche de devant, c'est tout. Et on va passer à la à la vue de dessus. On va ouvrir la bête. Hein Donc, le sac s'ouvre, en fait, l'ouverture principale s'ouvre de derrière, par le dos. Et donc, ça s'ouvre ici comme ceci. Et directement ici, sur cette euh, partie-ci, on retrouve la poche pour l'ordinateur. Alors, bon, bien entendu, je ne prends pas forcément euh, mon ordinateur toujours avec moi en tournage. Ça dépend un petit peu. Mais là, je vous l'ai mis pour que, euh, bah, pour que vous puissiez voir que mon ordinateur 17 pouces, Rentre dans le Provoque 31 litres. Et donc, euh, bah, comme vous pouvez voir, mon ordinateur, il est assez gros, il est assez grand. Donc, c'est super cool qu'il rentre dans mon sac. Et j'étais pas sûre parce que normalement, dans la description, ils disent que c'est pour les 15 pouces. Et j'étais super contente de voir que mon 17 pouces rentrait dedans. Bon, par contre, je vais le mettre de côté parce que j'ai pas envie de le, le casser. Le sac se compose de deux poches principales avec ici. Ben, le matériel, donc bien entendu euh, ici il y a mon GH5 mais il est en train de filmer et donc je ne sais pas euh, ben, vous montrer, ce que j'ai dans mon sac c'est un micro RODE, c'est le micro euh, vidéo euh, RODE PRO, voilà, très bon micro, très bien, euh, après il y a une pile donc ça c'est un peu chiant la pile euh, mais voilà sinon il fait le travail. avec moi une petite soufflette pour euh, nettoyer les objectifs c'est toujours très pratique donc voilà une petite soufflette alors j'ai aussi dans mon sac et euh, eh bien c'est une sangle. Euh, c'est un peu comme les attaches Peak Design, sauf que c'est pas Peak Design et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et je peux vous dire que la qualité est tout aussi bonne. Et donc j'aime beaucoup parce que c'est des longs seins, donc je peux vraiment mettre mon, mon appareil euh, comme je le veux. Je peux le mettre en bandoulière, je peux l'utiliser comme stabilisation, donc ça c'est vraiment pratique. Donc, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais si je fais cette vidéo, c'est aussi un petit peu pour vous montrer mon matériel et euh, ben aussi pour que vous me disiez ce qui vous intéresserait, que je vous présente. Parce que là, il y a plein de choses que je ne vous ai pas présentées sur la chaîne, voire même la majorité. Et euh, ben donc, euh, laissez-moi en commentaire si vous avez envie que je vous présente l'un ou l'autre objet euh, plus en détail. Et euh, si ce format vous plaît, n'hésitez ben, pas à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. Et même ben, abonnez-vous et laissez la petite cloche si ce n'est pas fait. Et alors mon objectif principal c'est le 1835 de Sigma. Ouverture 1.8, ouverture constante, c'est vraiment un super objectif, c'est vraiment mon objectif préféré, je l'adore. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est bah, son poids. Est vraiment, euh, il est vraiment lourd, donc c'est bien dans certains cas et dans d'autres cas c'est moins bien parce que parfois j'aime bien avoir un setup un peu plus léger, mais c'est pas grave parce que j'ai euh, bah, du coup prévu d'autres objectifs pour avoir un setup plus léger. Mais donc le Sigma 1835... C'est vraiment un super objectif. Et alors, je l'ai adapté évidemment, avec une bague. C'est la bague Viltrox. Et celle-ci, en l'occurrence, c'est la M1. Mais j'ai aussi la M2. Et comme ça, avec la M1 et la M2, ça me fait pratiquement deux objectifs différents pour la même qualité, la même ouverture. Et encore, avec l'objectif, avec la bague M2, ça me fait une ouverture à 1.2. Donc, c'est excellent. Je suis vraiment super contente du Sigma. Et alors, je m'excuse parce qu'à mon avis, il va y avoir un petit changement dans l'image et un petit changement dans le micro, mais je me suis rendu compte que mon micro sans fil eh bien, euh, était plat, donc je vais vous le présenter après, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai dû retourner un peu en arrière, changer le micro et donc euh, le son est peut-être un peu différent et d'ailleurs, euh, bah, le son est certainement de pas de bonne qualité de toute façon dans cette vidéo parce que... Comme vous pouvez le voir, eh bien, euh, je suis dans ma maison, ma nouvelle maison, la maison que je, dont je vous ai parlé dans ma vidéo ici. Donc, je suis en train de la rénover. Bon, ça fait un petit look un peu industriel. C'est sympa l'image, mais en fait, euh, ben, euh, voilà, hein. l'acoustique n'y est pas. En, on va, ne on va pas se le cacher. Je ne suis pas dans mon nouveau studio, euh, effet euh, industriel, non. Je suis juste dans ma salle à manger qui est en plein de travaux, mais au moins, il y a de l'espace. Bon, bref, on retourne à notre vidéo. Et donc là, je vais vous présenter mon prochain objectif qui est le Laowa 7 mm ouverture 2.0. Vraiment objectif très, très sympa avec une très bonne qualité. C'est vraiment un super grand angle sans déformation. Quasiment pas, j'en ai jamais vraiment vu. Euh, C'est vraiment rare quand euh, j'ai vu de la déformation sur une de mes vidéos, photos. C'était même plus sur les photos je pense. Enfin bref, super euh, grand angle pour euh, le micro vraiment il est vraiment excellent. Il est tout euh, manuel. Donc la mise au point, l'ouverture est en manuel, mais bon, si vous êtes comme moi et que vous fumez tout en manuel, il n'y a aucun souci. Euh, du coup, franchement prochaine chose, bah, c'est mon second boîtier, ma deuxième caméra, qui est le G7 de chez Lumix. Je trouve que c'est toujours important d'avoir avec soi un deuxième boîtier, bah, au cas où mon GH5, ma caméra principale, euh, bug et euh, bah, ne veut pas fonctionner. Je vais quand même pouvoir filmer ce que j'avais prévu de filmer. Ça ne peut pas trop, si je suis sur un mariage, par exemple, euh, bah, que ma caméra ne fonctionne plus, et bah, en fait, euh, bah, de dire au marié, bah, excusez-moi, ma caméra ne fonctionne plus, donc... Bah, pas de vidéo du plus beau jour de votre vie, que vous avez mis je sais pas combien d'euros dedans et que vous espériez voir les images avec vos petits-enfants, vos petits enfants Non, ça ne fait pas du tout, donc toujours une caméra secondaire au cas où. Et puis, au-delà de ça, ça peut faire une deuxième caméra, vous pouvez faire du multicam, ça peut être une caméra fixe qui va assurer vos arrières au cas où. Donc euh, moi, je l'utilise encore assez souvent. Alors, dernière chose pour la partie cube de mon sac, les filtres ND dans une pochette. Donc euh, voilà, des filtres ND variables de la marque Oya, de la marque GOB aussi. J'ai euh, aussi des adaptateurs pour les fixer à mes différents objectifs. Donc voilà, des, des filtres polarisants aussi, dans une petite boîte protégée vraiment accessoire aussi hyper important je trouve hop on fait de la place alors dans la partie supérieure qui est en fait le roll top j'ai accès grâce euh, ben, ici à cette petite ouverture j'ai euh, la housse pour euh, les micros sans fil wireless go de chez Rod et euh, ben voilà, en fait, euh, je les avais sur moi et ils sont plats, enfin bref, dans une petite boîte. C'est aussi des micros que j'utilise assez souvent. Hop. Ici, j'ai une petite valise. Dans cette valise, je mets du bras, je hein, ne va pas se le cacher. Je mets vraiment tous les petits accessoires de, de toutes les sortes. Donc j'ai mes chargeurs pour charger mes batteries. Euh, j'ai des batteries justement. J'ai des piles. J'ai des attaches pour les, pour les caméras. J'ai les clés pour les trépieds. Voilà, j'ai toutes sortes d'accessoires. J'ai aussi euh, les télécommandes pour mes lampes. Donc euh, voilà, c'est trop cool. J'adore faire ça. Joue, joue. Mais, jour, je... mais jour. Je... bon ça va, j'arrête, ah non, je vais quand même peut-être laisser la lumière. <rire> Donc voilà, et j'ai aussi euh, un petit sachet avec des outils, au cas où je vais démonter mon stabilisateur ou autre, enfin c'est vraiment très pratique d'avoir cette petite housse que je vais d'ailleurs, en fonction des tournages, ben, je vais piocher dans mon, dans mon armoire à matériel les accessoires dont j'ai besoin et ça va être différent en fonction des tournages que j'ai. Donc voilà, j'ai encore ici, euh, sur le côté, une petite poche où là je mets la précieuse boîte à cartes SD, où je mets ben, mes cartes SD euh, ici, vides et euh, full, donc très précieux. Et j'ai également... également ici, mais dans cette petite poche, des batteries pour mes caméras. Et donc voilà tout ce que j'ai dans mon sac à dos, je ne vais pas vous cacher, là il est vraiment rempli à mort et c'est pas le genre de sac euh, de setup que je vais utiliser si je suis en mode euh, nomade euh, avec, ou à courir dans tous les sens C'est vraiment si je sais que je vais pouvoir me poser et que j'ai besoin déjà de tout ce matériel, si je n'en ai pas besoin, je ne vais pas le prendre, évidemment ça ne sert à rien de s'encombrer pour rien et voilà. Donc n'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne, hein, là, je m'amuse beaucoup sur les montages. Et euh, ben, après je m'amuse aussi sur ma rénovation de maison ou voilà. pas. Mais bon, n'hésitez pas donc à aller voir un peu tout ce que je fais, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de tirer